Attention, cette vidéo est la plus courte dans l'histoire de YouTube. Cliquez sur le premier lien dans la description, c'est plus intéressant.